Alors qu'est-ce que la charité La charité, comme nous l'a expliqué Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate, paru en 2009, la charité, dépourvue de vérité, bascule dans le sentimentalisme. C'est exactement le terme qu'il emploie. Cela devient une coquille vide susceptible d'être arbitrairement remplie et on le voit bien aujourd'hui, la charité vidée de la vérité sur les conséquences terribles de l'immigration, à la fois pour nous et pour l'Afrique, qui perd ainsi une partie de ses populations les mieux qualifiées, est véritablement une catastrophe. La charité, vous voyez, la véritable charité chrétienne, ce n'est pas accueillir n'importe qui et plus encore, c'est aider d'abord ceux qui nous ressemblent. Il y a une préférence, il y a un ordre dans la charité. Et cela, c'est la Bible qui nous le dit avec le quatrième des dix commandements dans le livre de l'Exode, tu honoreras ton père et ta mère. Le catéchisme de l'église catholique dans les paragraphes 2197 à 2199 nous donne une interprétation très intéressante de ce quatrième commandement. Il indique l'ordre de la charité. Le quatrième commandement utilise en fait la métaphore des enfants avec les parents parce que nous dit le catéchisme c'est la plus universelle, c'est l'image qui parle à tout le monde. Mais au fond ce commandement concerne également les rapports de parenté entre une personne et tous les membres de sa famille. Il demande de rendre honneur, affection, reconnaissance à l'égard de nos aïeux et de nos ancêtres. Et il s'étend au devoir des citoyens à l'égard de leur patrie. C'est donc un commandement communautaire. Honorer les membres de sa communauté. Cette préférence est affirmée à de multiples reprises dans toute la tradition de l'Église. Saint Paul, dans sa première lettre à Timothée, celui qui n'a pas soin d'abord des siens, est pire qu'un infidèle. Saint Augustin, comme tu ne peux être uni à tous, eh bien tu dois d'abord aider ceux auxquels tu es lié par un certain sort et plus particulièrement les membres de ta famille. Pi XII, dans l'encyclique Soumis Pontificatus en 1939, dans la charité, dit-il, il existe un ordre établi par Dieu. Un ordre établi par Dieu selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux auxquels nous sommes unis par des liens spéciaux. Et le divin Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours Pie ce qui parle, nous donne l'exemple de sa préférence envers sa terre lorsqu'il pleure sur la destruction à venir de Jérusalem. Souvenez-vous, c'est dans l'évangile selon saint Luc, le Christ dit :« Oh Jérusalem, il ne restera plus sur toi pierre sur pierre, car il pleure sur la destruction de sa patrie. » Le Christ ne pleure pas sur la destruction à venir d'Alésia, ou de Constantinople ou de Rome. Non. Il pleure sur la disparition de sa maison, la maison de son peuple, Jérusalem. Alors un autre exemple qu'on nous sort en permanence pour manipuler l'opinion des catholiques, c'est celui des hébreux qui sont un petit peu comme des migrants. Mais les hébreux ne sont pas des migrants. Ils migrent, oui c'est vrai, mais pour retrouver une terre qui est la leur, qui leur a été promise par Dieu au tout début du livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament. Ils ne sont donc pas errants. Non, ils opèrent un retour au pays qui leur a été promis, eux les propriétaires d'une terre légitime confiée par Dieu. Les hébreux ne sont pas des immigrés clandestins, ce sont les membres d'un peuple en marche qui veut s'enraciner sur sa terre. La charité c'est une question de priorité. C'est pas une question d'exclusivité, il s'agit pas de rejeter tous ceux qui ne sont pas de la même communauté que nous, mais simplement, parce que nous avons le devoir d'abord de s'occuper des nôtres, on, on doit leur accorder une préférence. Et c'est un péché, au contraire, de nier cette préférence. La charité mal ordonnée est un péché. Ainsi, vous le voyez bien, l'accueil inconditionnel des immigrés et à plus fort titre des immigrés clandestins est un péché contre la charité car nous avons d'abord le devoir de s'occuper des nôtres à la lumière du bien commun. Quel est le bien commun de la France et de l'Europe Accueillir des immigrés qui sont pour une grande part hostiles, venus sans famille, des hommes jeunes vigoureux qui pratiquent le viol, le vol et toutes sortes euh, d'activités malhonnêtes Ou bien de s'occuper des nôtres qui sont de plus en plus nombreux à vivre dans la misère Et puis, parlons clair quand quelqu'un rentre chez vous de force qu'il fracture la porte est ce que vous avez besoin de vous justifier pour le foutre dehors non car vous êtes chez vous vous en avez le droit et surtout vous en avez le devoir de le foot dehors pour défendre votre famille et ceux auxquels vous tenez